Ok, je suis avec ma nouvelle Kalachnikov super forte. Papa, est-ce que je peux aller me baigner avec le requin Ok. Je suis concentré les gars, je vous ai promis d'être concentré. Meurs, meurs. Fiché. Mais ah Vas-y on est parti Allez. C'est quoi Allez go Non Non no way Trois plaques cassées Mes couilles gros Je viens de le headshot C'est quoi ça C'est quoi ce dieu trap là Je comprends pas pourquoi les bots sont aussi forts sur ce jeu les gars bah, C'est un mystère Je, je n'arrive pas à saisir comment c'est possible de coder des bots aussi hardcore sur un jeu où les joueurs sont aussi nuls. Je vais aller là-bas, je vais essayer d'aller prendre mes classes là-haut. Surcharge la voiture électrique à une borne à essence. Oui. Oh. Doyer de la bagot. J'ai passé où Les gars, je pensais que je pensais que vous étiez réel. Hein. Ok, chat. Ok. avec mon de ma livre Ok. okay. Je suis avec ma nouvelle kalachnikov super forte et mon petit flingue. Il a que des bottes autour de moi. À part ce joueur qui est en bas vers le quad. Ouais. J'aurais pu shooter d'ici, ça aurait été beaucoup plus safe. Il est mort Run. Carburant. Retour à la base. Il y a trois mecs autour des classes. Il a pris fantôme cette petite salope. Hein. Attends, il a pris ça, il a dû sauter là. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place À sa place j'aurais fait ça. Ouais, il a dû aller dans les escaliers. Ah mais les gars, avec autant d'heures de live Faire des conclusions n'est pas chose aisée Il me reste 6 balles, si, si je mets un joli connect, ça devrait suffire C'est marrant qu'il y a un mec juste là quand même Regardez le brain Bah ouais, attardez, c'est pas moi. Moi je suis ici. Allez go, on avance les gars. Oui Ah Me une Le gaz avance, nouvelle zone de sécurité identifiée. Je connais par cœur les timings, je mets une smoke à. A droite pour le faire paniquer en mode je un gros rush. Pour au final rusher sur la gauche. Ça marche à tous les coups ça. En gros tu mets vachement de stuff à droite. Le mec se dit putain il push à droite. Il met le paquet. Et en fait tu vas tu vas, tu vas de l'autre côté. Alors, ah, cool. bon. Okay. Yeah. Ah. <sighs> dit que j'allais me focus. À la rota du... à la fin le mec il a sa sa rota. Je pense qu'il a stressé. 18 kills, 6000 de dégâts.